Sion, sion, sion du bois, pour la mer, pour la mer, Sion, sion, sion du bois, pour la mère Nicolas, qu'a cassé ses sabots en mille morceaux, voilà les morceaux.